La dernière épreuve, c'est l'entretien de motivation. Elle peut paraître un petit peu stressante, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous accompagner. La première astuce, c'est de reprendre les éléments que vous avez indiqués sur votre CV. Vous devez être capable de discuter autour de tout ce que vous avez précisé dessus, à savoir expérience professionnelle, centre d'intérêt, les langues, etc. Par exemple, si vous avez indiqué apprécier les voyages, soyez disposé à raconter celui qui vous a marqué. Sur un plan plus professionnel, tout stage, même d'observation, est une occasion de pouvoir dialoguer. Deuxième astuce, préparez un pitch qui vous présente vous en expliquant quel chemin vous avez parcouru, quel est votre projet professionnel et pourquoi vous êtes intéressé par l'ISCPA. Enfin, voyez cet entretien comme un échange. N'hésitez pas à poser des questions et à relancer l'examinateur sur des sujets qui vous intéressent. De plus, celui-ci est une personne qui travaille dans l'école, donc il saura vous mettre à l'aise pour avoir le meilleur échange avec vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage et surtout n'oubliez pas de rester vous-même.